Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Pour aujourd'hui ça va être une vidéo sur plusieurs petites vidéos inédites sur Youtube Que j'ai filmé sur des interventions C'est des vidéos trop petites pour faire une vidéo toute seule C'est des vidéos filmées aussi avec le téléphone Il y a aussi une intervention sur un nid de guêpe où j'ai eu un problème de son Ça s'est enregistré sans le son Il y a une vidéo aussi de Etienne LGF qui m'a envoyé de ses vacances à la réunion Et il y a aussi une vidéo sur un accouplement de guêpe. Et ça c'est rare à filmer. Bon j'espère que ça va vous plaire ces petites images inédites. Et je vous dis bonne vidéo à vous. Oh oh oh oh oh magnifique. Allez voir s'il y a du monde. c'est quand même beaucoup de, moins agressif que le frond asiatique mais ça reste quand même toujours C'est parti pour le combat. Allez, on va aller voir ça. Allez. Je vous montre ça. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Bon, c'est la taille d'un ballon de basket, hein? mm -hmm. énorme attaque bon, petit nid euh, mais Vous voyez comment c'est très très dangereux de traiter un nid froid en vous voyez comment c'est quand même assez dangereux une taille et la haie et surprise Donc, il faut faire très très attention Avant de commencer, je viens de voir un nid de kêpes Regardez-moi ce monde -là. Donc là il est quand même très très mal placé Vous voyez, les gens ils peuvent passer à côté de la palette Et se faire piquer, donc on va faire un petit traitement Allez, c'est parti allez maintenant on s'occupe du frelon regardez moi ça c'est un petit cube donc, donc vous voyez là où il est placé juste à côté vous avez la cuisine et du coup vous avez les, les frelons qui rentrent le soir chez les gens dès qu'ils allument la lumière. Donc c'est pour ça que c'est dangereux. Vous entendez le bruit Quelques petites attaques. On va essayer de quand même regarder à la profondeur du trou, si on voit quelque chose. quand même assez profond je vois même pas le nid à mon avis il est en hauteur à mon avis il est en hauteur on entend on les entend c'est très marrant comment c'est fait on voit peine de en ressortir mais on ne hein, le... voit pas les galettes. Alors peut-être la GoPro vous n'allez vous pas trop voir, mais il y a des frelons qui sortent. Non, lui, il n'est pas petit lui. Ça reste impressionnant quand même. Hein. Bon voilà les dédés, là on est après le frelon européen dans une cabane à oiseaux, maintenant le frelon asiatique. Allez je vous montre ça. Regardez-moi ça. Voilà. Donc pareil, le frelon asiatique, ben, ça s'adapte à tout. Hein. Donc on va aller voir, ils ont bouché l'entrée. Ça risque d'attaquer grave. Hein. Ouais. Donc il y a quand même du monde. Allez, on va m'envoyer la poudre. Voilà, donc après le projet européen, le projet je, je fait la même chose. Bon, je suis toujours chez le même client, donc le client m'a demandé si je pouvais vérifier ses combles pour voir s'il n'y avait pas d'autres nids. Donc là j'y suis, donc je viens de voir quelque chose de loin, je vais me rapprocher. Bon, là je m'approche du nid, je sais pas si vous le voyez, je, pas, je vais pas traverser le plafond. Oui, bon, je pense que c'est des vieux nids, hein. mais ça permettra de montrer au client que ben, chaque année il faut qu'il vérifie ses combles. Hein. D'autres départs, c'est quand même 1, 2, 3, 4, 4 départs de nuit. Ouais. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu. Il ben, y a un nid de frelons asiatiques qui était dans le jardin, mais ça a commencé par la toiture. Et d'ailleurs, regardez la connerie des gens. Ils ont bouché un nid de frelons européen avec de la mousse expansive. Mais les frelons, ils sont toujours là voilà un petit nid de frelons européens qui est magnifique un petit nid en construction Allez, reproduction des cafarons. Et franchement, ils sont gros comme le doigt. Non, ils sont complètement insensibles à la lumière. Regardez celui-là, regardez celui-là. Regardez comment on fait un dompteur de cafards, Regardez. Hop là, c'est loupé. Ah, pas ma voiture. <rire> Les cafards, sans déconner, ils sont, sont grands comme le doigt. Dédé, que fais-tu Dédé, que fais-tu Dédé, que fais-tu Dédé, que fais-tu Et n'oubliez pas les DD, abonnez-vous à ma chaîne, lien dans la description.